Les amis, si vous avez cliqué sur cette vidéo, vous l'aurez compris, j'ai la Huawei Watch GT3 Pro, la dernière montre connectée de chez Huawei qui a été annoncée cette semaine déjà entre mes mains. C'est ouf et c'est bien pour vous et pour moi. Car oui, aujourd'hui dans cette vidéo, on va la prendre en main ensemble, on va la déballer, on va la prendre en main. Et comme d'habitude, après plusieurs semaines d'utilisation, je vous proposerai un test archi complet sur cette montre. Alors, la prise en main de la Huawei Watch GT3 Pro, c'est maintenant, c'est parti Je vous le disais en introduction, on est sur une belle petite exclue France. Hein. Je crois, normalement, je suis le premier à sortir une vidéo sur cette GT3 Pro, hein, vidéo francophone. On va donc la déballer ensemble et voir du coup bah, son design. Parce que on le sait que la GT2 Pro avait bouleversé pas mal de petits cœurs. Et beaucoup étaient attachés à ce design haut de gamme que la GT2 Pro nous proposait. Et surtout avec cette solidité sans faille. Alors maintenant, on va voir si la GT3 Pro continue dans cette même thématique. Tout d'abord, avant de regarder la montre, on a un petit pack, un petit pack de lancement pour l'achat d'une GT3 Pro. Vous allez avoir hop, des petits FreeBuds Pro offerts et un petit guide montre connecté. Alors ce petit guide montre connecté, normalement, hein, si vous regardez ma chaîne YouTube souvent, bah, vous n'avez vraiment pas, pas besoin hein, d'utiliser ça parce que je vous montre bien détaillé comment associer, comment euh, télécharger, etc., etc. Mais bon, c'est toujours sympa. Pour ceux qui sont vraiment adepte encore des montres connectées d'avoir cette petite fiche hein, qui va vous expliquer comment faire l'appairage etc alors on déballe cette gt3 pro hop on va y aller comme as dac on rigole pas wow on a vraiment un design qui moi pour l'instant me rappelle grandement la gt2 pro j'ai l'impression que par contre l'écran il m'a l'air plus beau eh, je sais plus hein, j'ai plus sous la main mais là on est vraiment sur une montre qui rappelle sa grande sœur. Hein. On va y revenir, vous inquiétez pas. Surtout qu'il faut, de, de, de, faut que je vous parle des différentes couleurs, des différentes finitions que vous allez pouvoir avoir sur cette GT3 Pro. À l'intérieur de la boîte, on va retrouver aussi, bien entendu, le petit chargeur. Hop, chargeur sans fil, magnétique bien entendu. Et le petit livret de garantie. Ça, c'est déballé. On a ça, on va essayer de l'allumer directement, voir si elle s'allume ou voir s'il faut que je la charge. Ça s'allume, c'est magnifique, c'est beau, merci la France. On a le petit logo Huawei qui s'allume et la petite indication Harmony OS parce que oui, on est sur le système d'exploitation Harmony OS. Ok, il n'y a plus de batterie, du coup on va la mettre à charger. On va donc aller choisir la langue, hop, français. Et on nous dit de faire l'appairage On a déballé la montre, on passe sur la partie un petit peu configuration Lorsque je vais lancer l'application Huawei Health sur mon téléphone Android Là j'ai mon Android et j'ai mon iPhone Comme ça vous êtes vraiment immergé Sur mon Android il va me demander d'aller télécharger une nouvelle mise à jour de Huawei santé Health Ça va m'envoyer sur un navigateur web et il va falloir que je télécharge le fichier APK Je télécharge le fichier APK et je l'installe directement Ensuite je vous partage mon écran, ce sera plus simple Je vais aller dans appareil Je vois que déjà on me parle de la gt3 pro ça veut dire que déjà ma mise à jour a l'air d'être bonne parce que l'application connaît la gt3 pro si vous savez quand il y a une nouvelle montre connectée si vous faites pas la mise à jour des fois vous pouvez pas faire l'appairage on va donc rechercher autour de moi et on va trouver la huawei watch gt3 pro en regardant rapidement aussi sur mon iPhone, voir si on la détecte pour voir si on peut vraiment euh, bah, l'utiliser aussi avec un iPhone. On va checker ça, s'il y a dans la liste des applications iPhone. Et oui, même mon iPhone la détecte. Vous le savez, je vais le tester pendant plusieurs jours avec mon smartphone Android, puis après pendant plusieurs jours avec mon iPhone, afin de voir s'il y a des différences au niveau des des applications des fonctionnalités. L'association est en cours. On me demande sur la montre si je veux bien l'associer avec ce téléphone. C'est ce que je fais. Et le tour est joué. Ma GT3 Pro est connectée. Voilà pour la partie configuration. Vous voyez c'est simple. Vous pouvez bien entendu vous référer à ce petit guide si vous l'achetez maintenant. Et maintenant on va directement bah, parler de son design. C'est ce qui nous intéresse le plus. Qui va vraiment changer par rapport à une GT3, hein, sa petite soeur qu'on avait testé sur la chaîne il n'y a pas très longtemps de ça, quelques semaines, quelques mois. Ça va être le design, oui, et les finitions. Tout d'abord, en la regardant vraiment de plus près, cette GT3 Pro nous rappelle vraiment hein, sa grande soeur, la GT2 Pro. Je ne sais pas si on va pouvoir aller passer sur... Un autre fond mais voilà on va être sur une montre qui a le même look qu'une gt2 pro au passage au passage vous êtes beaucoup à m'avoir dit que ils étaient revenus sur leur décision je crois de passer sous harmony os les gt2 et gt2 pro donc c'est peut-être pour ça que la gt3 pro peut être une bonne alternative mais voilà on va être sur du coup ce qui se fait au niveau des montres connectées de huawei un cadran de 46 mm avec un écran à de 1,43 pouces ça, ça va être à peu près la même chose, les mêmes caractéristiques que sur une GT3. Ce qui va vraiment changer, ça va être les matériaux utilisés pour cette montre. Tout autour de la montre, ça va être un corps en titane, avec un verre en saphir, donc de la résistance à l'état pur, et un dos en céramique. Grosso modo, ça va être une version... Hyper résistance d'une GT3. C'est comme on avait vu sur la GT2 hein, à l'époque avec la GT2 Pro, je le répète C'est pour beaucoup un critère vraiment intéressant qui avait été vraiment intéressant avec sa grande sœur, c'est cette résistance à l'état pur avec du titane, du saphir et du céramique. Pour aller encore plus loin. Huawei, cette année, avec ce modèle, nous propose différentes finitions. Déjà, vous allez avoir deux formats disponibles, 46 mm comme G et vous allez avoir aussi, comme sur la GT3, un format 43 mm. Ce format plus petit va avoir un style complètement différent. Il va être en céramique. Le boîtier va être en céramique blanc. Elle est très jolie. C'est vrai qu'elle a une consonance un peu plus féminine, hein, on ne va pas se mentir, mais cette montre est vraiment très belle. Elle aura du coup un corps complètement en céramique blanc, un verre en saphir, bref, de la résistance aussi à l'état pur. On aura donc ces deux finitions, céramique ou titane. Ensuite, avec ces deux tailles et ces deux finitions, vous allez pouvoir choisir entre différents types de bracelets, ce qui va influer le prix. La version de base, comme j'ai titane, 46 mm, avec un bracelet en silicone, est à 369 euros. Pour 30 euros de plus, vous aurez la version avec un bracelet en cuir, et pour 130 euros de plus, à 499 euros, vous aurez la version Elite acier, qui, en plus, aura un bracelet complètement en acier. Et le prix va pouvoir aller encore plus haut. À 599 euros pour la version 43 mm en céramique blanc avec le bracelet blanc en céramique. Bref, vous l'aurez compris, entre 369 euros et 500. 99 euros c'est quand même une belle fourchette et c'est quand même un prix assez élevé mais c'est parce qu'on a des matériaux assez élevés Pour finir au niveau de son design on va voir du coup un petit bouton couronne là qui va nous permettre du coup de naviguer dans les menus On va le voir juste après ici un bouton plat à l'arrière un cardio mètre bien entendu les bracelets sont interchangeables Et le tour est joué voilà pour le design on va parler maintenant des caractéristiques techniques rapidement et on va la prendre en main ensemble au niveau des caractéristiques techniques, on va être sur ce qu'il y avait sur la GT3. On va être vraiment très proche. On aura une montre avec une autonomie jusqu'à 14 jours pour la version 46 mm et jusqu'à 7 jours pour la version 43 mm. Au-delà de ça, on va avoir tous les capteurs. Hein, capteur de fréquence cardiaque, capteur de SPO2, on va avoir un accéléromètre, capteur de lumière ambiante, bref, tous les capteurs qu'on avait sur ça. -sœur, sa petite sœur la GT3 et on va avoir un micro et un haut-parleur pour pouvoir faire des appels en Bluetooth on verra si euh, les fonctionnalités ont un peu évolué par rapport à la dernière fois que j'ai testé une Huawei mais grosso modo on va être sur une montre qui intégrera aussi un GPS donc il y aura le Bluetooth, le microphone le haut-parleur, le GPS la possibilité d'ajouter des petites applications tiers je me rappelle sur Android, on va voir si c'est encore le cas bref, on va être sur des caractéristiques techniques assez basiques une montre étanche à 5 ATM mais beaucoup plus résistante que l'autre. Allez, on arrête de blablater, maintenant on la prend en main, on va voir ce que ça donne. On va être sur l'écran principal de cette montre, ici. Qu'on va pouvoir bien entendu personnaliser via l'application et qu'on va pouvoir personnaliser ici. Hein. Si je veux aller le changer, mettre quelque chose de plus euh, funky town, on va pouvoir mettre comme ça ici. Ça, c'est un petit écran que j'aime bien, que j'ai découvert avec les différents widgets d'affichés. Ensuite, on va pouvoir swiper de haut en bas pour avoir les raccourcis, de bas en haut pour pouvoir avoir les notifications, de droite à gauche pour avoir nos différents widgets. Widgets, là, là c'était la fréquence cardiaque, là c'était la SPO2, là ça va être l'activité, là c'est la météo. Là, c'est la lune, là, ça va être le sommeil, etc., etc. Lorsque je vais aller de gauche à droite, je vais avoir mon petit raccourci avec la météo et... Ce qui est en cours, la musique. Pour finir, je vais pouvoir appuyer sur le bouton du haut une fois pour pouvoir lancer le menu principal. De ce menu principal, je vais avoir toutes les applications possibles. Je vais vous les afficher en liste, comme ça on va les voir plus facilement. On va avoir l'entraînement, l'historique des entraînements, le statut d'entraînement, le seuil lactique qui est un test de grande intensité cardiaque. On verra ce que ça donne, je le testerai pour vous. Le rythme cardiaque, la SPO2, température kitanée, satinas qui va nous permettre d'avoir différents objectifs de santé, comme l'hydratation, la respiration, etc. etc. Historique d'activité, le sommeil, le stress, les exercices respiratoires, le journal, l'appel, les contacts, la musique qui va nous permettre en fonction de si vous êtes sur un iPhone ou un Android, d'écouter la musique de votre téléphone, d'utiliser comme une télécommande, mais aussi de télécharger des morceaux quand on va être sur un Android. Je me rappelle, c'était à peu près ça sur la GT3, mais on en reparlera pendant le test. On aura le baromètre, la boussole, les notifications, la météo, le chronomètre, le minuteur, l'alarme, la torche, trouver mon téléphone et les paramètres. On voit directement ici que au niveau des fonctionnalités, on est sur vraiment du basique, hein, sur ce qu'il y avait sur la euh, GT3. On voit qu'il n'y a pas de store comme on pouvait le trouver sur une Watch 3. C'est ce qui va encore différencier pour moi la Watch 3 de la GT3 ou la Watch 3 Pro de la GT3 Pro. Ça va être cette possibilité d'avoir une montre un peu plus smart avec des applications à télécharger en plus. Lorsqu'on va être sur Android, on aura aussi l'application Petal Maps qui sera directement inclus dans la montre qui sera disponible. Cette application du coup à partir à peu près aux petites applications qu'on aura lorsqu'on va être sur un mobile Android, je vais vous les remontrer, car lorsque vous allez être sur un mobile Android, vous allez avoir la possibilité de télécharger des petites applications tierces, et ça s'est assez étoffé par rapport à mon test de la GT3 vous allez pouvoir par exemple télécharger U Essential, donc j'imagine que ça vous permettra de contrôler vos lumières Philips Hue, vous allez pouvoir avoir l'optest, voilà, navigation map pilster, RTL, la calculette euh, Geyser News Foot, voilà, on en a quand même des. On en a quand même plus, ça. Hein. Exercice à la maison, Pétal Maps, hein, qu'on va pouvoir mettre à jour pour pouvoir avoir, par exemple, sur Pétal Maps, un suivi d'itinéraire. Et ça, c'est plutôt pas mal. C'est dommage que ce soit pas disponible sur iPhone, ben, on, on s'en serait douté. Mais voilà, je vais aller toujours un peu plus loin pour euh, voir avec vous. Dans ce test, vous donnez tout ce qu'il est possible de faire avec même ces petites applications euh, tierces. On va aller vraiment très loin, les amis, sur le test de cette montre pour savoir si elle vous va. Je clique sur Wallet. On voit que euh, le Wallet, ça veut dire la possibilité de payer avec la montre. Ce n'est pas disponible en Europe, en France, là, du moins. Euh, on verra d'ici là. Bref, vous l'aurez compris. Pour l'instant, on est sur une GT3 avec un physique plus résistant, un design plus beau. Moi, je, je la trouve très, très belle. Hein, on va pas se mentir. Grosso modo, c'est une GT2 Pro avec un intérieur. Bah, les nouveautés, une belle mise à jour grâce à ce qui a été fait sur la GT3 Voilà les amis pour cette première prise en main de cette GT3 Pro de chez Huawei Bien entendu, là je vais la mettre au poignet, je vais la tester en sport Je vais tester toutes les petites applications smart Voir les différences entre iPhone et Android Même si je suis sûr que vous, si vous êtes là, vous, avez, euh, vous êtes 90% à avoir un téléphone Android On va voir ce que ça donne et on se retrouve pas bah, ce dimanche là pas le dimanche d'après, allez peut-être dans, dans deux semaines, dans, allez dans 14 jours, le temps de vraiment bien tester cette montre. Entre 14 et 20 jours pour la penser, bien la tester et vous aurez le test complet. En attendant, en attendant bien entendu, je vais pouvoir vous faire des vidéos comparatives avec d'autres montres. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, je vais peut-être vous mettre sur euh, l'onglet communauté. Euh, Qu'est-ce que vous voulez que je teste face à cette Huawei GT3 Pro N'hésitez pas à vous abonner, on a passé les 46 000, on se rapproche des 50 000. Merci pour votre soutien. En attendant, la prochaine vidéo, vivez à fond, vivez high-tech. Merci et à bientôt sur ma chaîne.